C'est un bol c'est très bon. Allez, c'est parti! Alors, bam! Tu peux commencer vite. Hey, tu peux prendre mon 1? Hein ouais. fait long, viens. Merci. Donc, voiture rouge, Thomas. C'est ça. Peut-être 0. Voiture numéro 6, Thomas. Voiture blanche, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Nico. Ah, voiture verte. Ah. Mmh. Yeah. Mmh. Mmh. Et voiture orange. Mmh. Mmh. Hey, fais péter la musique que t'avais mis l'autre jour. Là. Ouais, mais après on peut en attendant. Ah, ouais, c'est comme vrai vous vrai voulez. Ah, dommage, parce ah, es que c'était stimulant. Hein. C'était stimulant. Quand je regarde le Mans 66 d'ailleurs. Ah, ouais, fou, ouais. Ok, ça l'a mon film Moi j'attaque euh, avec une vitesse 2 là, tu as dit que je pouvais. Ah, tu fait. fait un démarrage en trombe Ouais. Après je passe vitesse 3. Et puis t'as mis la, la... la pète. Il se la pète. Ok. Attention. Non. D'abord, pour t'aider, voilà, faux. Tu te mets ici et là tu peux faire ta vitesse 3. Pardon c'est Voilà, parce que c'est le, après, le après, virage, euh, virage parfait. Ah, Pareil, ah, ici, là. virage parfait. C'est comme ici, dans la, en la fait réalité. Un 2, si tu passes ah, oui, par okay. là, fait, tu, tu vois, ouais. tu fais la corde. Bon, c'est bah, pas mal. Quatre. Bah, Quatre, c'est pas mal. C'est déjà bien. Hein. Euh... C'est euh... voir que Toto, il est dans l'impro, là. Mais non, mais non, mais non, mais claque toutes les vitesses. Toutes c'est vrai Franchement, tu peux très bien passer la vitesse Alors Pareil, moi, je te conseille... Mais passer à la vitesse 1, ça n'a rien de honteux. Pourquoi <rire> alors que je peux quand la vitesse 2 Non, un... oh, ça vrai, Ça te rajoute un D, donc ça te rajoute une case. Mais après, je pile là. Ah bah tu après, il vas... ah bah, va falloir. Ah oui, oui, bah, de, de toute de de façon, gager, moi, je veux gazer euh, à après, après, partir de 4 là. Mais pas de 5-6. Ouais, euh, N'oublie pas que celui-là qui joue après en premier est celui-là qui a la plus grande des vitesses. On s'en fout. <rire> <Et> S'il a égalité, celui-là qui est le <rire> plus loin dans le circuit. Vous allez finir dans les moutons, les gars. <rire> <en a> <rire> <pas. laughs> ok, Vite on va le laisser. Va. Donc, vitesse 4 et gaz-gaz. <rire> euh, ouais. Moi je tire <rire> tout d'un coup. Et tu tires tout d'un coup. Donc, tu vas te retrouver ici, à oh vitesse 4. J'ai le droit à 4 dégâts. Hein. Oui, oui, oh, ben oui. C'est bien ça. <rire> Allez, Merci cas, les Ouais. Impressionne-nous. On joue avec tout ce qu'il y a de KS. C'est ça. Hop. C'est bon. Ça, ça. Bah, passe. Tu tu gagne 6. Très bien. Super, merci les gars. Et Donc là, il peut te dépasser, il ouais, peut arriver il dans que la que même case à côté de toi, toi parce bien. que tu es il a une vitesse supérieure. Ouais, pas c'est bien, il a toujours pas compris. Oui, il ouais, faut que je mette non, mais finir bien, gaz, sur une gaz. vitesse ou un gaz. Ou un gaz. C'est sur une vitesse. Ah, mais all in. Ouais, all, in. all, in. all in parce que, que j'ai pas peur. J'ai pas peur de Thomas. Allez. T'es mort. Bon. Bon. Non, regarde. Et donc, il va pouvoir jouer avant toi, vu qu'il ouais, qu bah, qu a <rire> <rire> pas forcément mourir directement. Tu crois que ça va se finir dans un Oui. Là, il y a la foule en délire, on est passé, ça fait... D'ailleurs, regarde, c'est plus comme ça, en fait. Je crois pas. Je crois pas. Arrête. Je le test 5. J'attaque Toc, toc, toc, Test 5. <rire> Après, je pourrais faire vitesse 6 pour Allez je balance tout. Là il va se bien. déjà la semaine dernière j'ai fait Passe. ma partie pourrie de ma vie. Eh ben, heureusement Ouh. que j'ai les pnotans. T'as ah ouais, retourné ton premier non, tour Non. Bon ben, merci les pneus temps. Mmh. on est autour d'eux On est toujours à 4. Tu vois, la pierre, il est concentrée. Non, si tu voilà, veux ça, tu... Le tour prochain, que je joue dernier. Tu vois, c'est le mec qui entretient ouais. la machine. Voilà. Hey, t'as pas donné les Ah minutes, oui, là. oui, oui, oui. Bah, euh, toi, t'avais lancé combien Gavé deux dés. Six dés ouais, ouais, large. Donc, tu retournes ton tour pour être en tour 2. Donc, on est tous en tour 2. Tous en tour 2. Et c'est... C'est parti! Nico, parce qu'il a la meilleure vitesse comme nous, il mais deux. sauf que lui, il est dehors. Allez. Donc 4, 3. 4, 3, 2. Non, mais attends, il ouais, Sinon, t'aurais pu y aller à la vitesse moi, j'en sais rien. 3, 2. C'est une technique comme une autre. 3, ouais. et on peut pas. Euh... On peut pas. Euh... On ne peut pas sauter de vitesse avec les GT6. Hein. Non. Bousse, bousse. Avec les ouais. GT5. Pas le soir, ouais. Parce qu'on a plusieurs types de voitures, chaque voiture... A... <rire> tu gazes. Sérieuse, qu'est-ce que tu fais Garde hein la corde. C'est mmh. ah, chaud, chaud ce que tu fais. Mmh. Est-ce que tu fais pas une erreur Non. Oh, non, non. ça c'est pas une erreur, au contraire. Ça c'est le mouvement idéal. Est-ce que tu fais pas une erreur en essayant de faire le mouvement idéal Toto, j'ai qu'un qu mot à te dire. Ok, apprend. Ferme ta gueule Apprends. Allez. On va voir ce qu'en disent les boutons. <rire> C'est bon d'Angleterre T'es mort, bon. Non <rire> Donc, Ça il, gagne, il gagne 5 points Et j'arrive en... en... Troisième hein. euh, euh... Est, oui, oui, Ouais, oui, t'étais oui, en 3ème oui, ouais. On est en tour blanc maintenant Tour blanc Mais Mets-le mets -le, euh, avant d'enlever tout ton monde Oui, bandage. oui, je le ferai enfin, plus, enfin, sinon voilà. tu vas être embêté Et tu, tu, et tu dégages le... Ouais dégage ça, on fini. bouffe du pneu. Le pneu commence à être bouffé. Non, on est toujours en x4. Non, pour l'instant, mais. Ça va pas durer. Ça ne va pas durer. 15. Ah, c'est gaz. 15, gaz. On n'entend pas Pierre, c'est électrique. <rire> oui, c'est vrai. 4, 3. <rire> T'es sûr que tu peux faire ça 2, 2, 2, 2, non, 4, 3, 2. Ah, tu passes à 1 eh Ouais, ouais. C'est risqué ce que tu fais là. Pourquoi si tu ressors là Ah, pour faire la 3, la 4, la 5. Putain, euh. mais t'es un grand fou toi. Et la 6, c'est wow. la 6, t'arrives à 6. Et six. la 6. Oui. Si t'as oui. des oui, couilles, tu mets la 6. Oui. Si t'as des ouais. couilles, tu mets la 6. <rire> <coups>, <rire> <la six. rire> Tu ouais. mets pas la 6 Non, je peux pas non, la Non, puis il va. Ça, c'est. Pourtant, depuis le, le temps que tu Allez, joues. Ça, hein. ton slip. Mais bah, depuis le temps que je joue, je sais que. <rire> tu vaut mieux slip. pas faire ça. Ouh Chaleur <rire> Chaleur Ça va péter Ça sent la gomme Oh Perfect. Perfect Non, c'est pas un perfect. Ça. Ouais. Mais c'est joli, c'est joli, très beau. Ouais. 5. Toujours 5. T'as bougé mon ma voiture tout à l'heure. J'ai fait ça en moi. Ah bah oui. Faut quoi Comment Bah regarde c'est ma voiture. Ah quoi. non merde attends. attends non. Ah oui c'est. Oui, c'est vine, voiture pas moi. Mais l'excitation fait que. Ouais c'est ça. M'a vu se brouille, à... vu la vitesse. <rire> ah ouais, tu m'as mis avant. Ok. Attends la force tranquille, arrive. <rire> Moi ouais, j'aurais pas... Pas, oh, pas fait ça <rire> Non mais le mec il a bossé le jeu. Il a bossé le jeu. Putain ça zigzag les gars. Ah ouais ouais. Ah il y a du pilotage hein ouais. C'est beau. C'est très beau ce que vous faites. je vais peux... <rire> Ah non tu passes là. Ah ouais. mais je t'ai fait. Et tous les jours de légion sont comme ça. On est tombé sur la perle rare. Ah ah. Attention, tu j'ai tout. Ah oui. Oh putain, t'as des belles pistes partout là. Regarde, regarde. bien joué, bien joué. Heureusement, merci joué donc, et... tu as 5 points. Tiens, et tu peux enlever le T2. Attends, Kevin, il s'entraînait toute la nuit. Hein, regarde. Il arrive à 5 sur le virage. Thomas. C'est vrai Ouais. C'est maintenant que tu brilles. Donc, Donc là, je non. suis vitesse 4. Ouais. Hein là, si je fais ça, je passe vitesse 3. Ouais. Non, ouais. Euh... Et tu mets le 3 non, dessus. Vitesse 2. Vu que là, tu sautes une vitesse, c'est ta vitesse 3. Une ouais. vitesse 2. Donc là, je vais. Vas-y. Vas vas non, non, fais pas ça. Bah, je gaze. Je gaze. Ouais, ah. C'est pareil, là ou l'autre. Il n'y a pas de différence. Virage parfait. Ouais, c'est ça. Donc mets-toi à l'extérieur, intérieur, case. extérieur. Ah ouais. Comme ça, tu gagnes une case. Donc, une comme, une case. comme ça, oui. Non, non, comme ça. Ah, putain, oui. Donc là, t'es à vitesse es 2. tu es toujours à vitesse ouais. 2. Ouais, regarde, je passe vitesse ouais. Après, je passe vitesse 4. Ouais. Okay. Ouais. Après, je passe vitesse 5. Ouais. Ouais. Tu vois le truc. Et après, ouais. je passe vitesse 6. Tu arrives à 6, là ouais. Tu vas ah, réussir à repiler T'es important. Ah, Alors, ça fera 6, 5, 4, 3. Ouais, ça va être compliqué, là. Ça va être chaud, ouais hein. mais tu vas être le premier, ah, tu vas lancer une boîte de dés, mais bon... Euh... Mais je vais Là, je peux retomber les vitesses là euh, Il Faut, faut que falloir. tu sois vitesse 5, et après de 5, oui, tu peux... Euh, vu que as 3, on a 3 dés de frein, tu peux... Euh, 5, 4, plus, 3, 2... Alors je vais utiliser ça alors ah, ah, si. Ça t'es pas obligé Non mais je vais le faire Ouais mais... Maintenant, si tu veux les utiliser, oui. par exemple ici, si tu veux en utiliser, il faut que tu en utilises 3 non, je Un pour que... le premier 2. Non mais... Non, mais fais ça pan, après que tu aies les l'idée, ça sert à rien non, que tu les te les ah, donc, ah non, mais si tu, tu peux lances... pas parier si tu l'envoies en ah Mais toi, tu as ça. Non, mais toi, gens, toi après, tu peux après, le je faire. Je ne jamais, je joue pas de <rire> sang. Vas-y, lance les dés tous ensemble et à <rire> mon avis <rire> tu vas l'utiliser, je pense. Ce qui, est marrant, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est à quel point les gens sont appétueux jusqu'au moment où, <rire> où se gagne la partie. <rire> <rire> donc je peux les lancer un par un et les dépenser au fur et à mesure. Voilà. C'est ça Ouais je veux ouais. faire ça. Okay. Non, Mais ce, ce jeu c'est de l'adrénaline ah, pure. Toi, vu vu que, moi je vu, vu que t'as ça, c'est de tout utiliser vu que faire Allez, McQueen. Allez, ok, donc t'as deux secondes. Allez, McQueen, vas-y. Ensuite je tire celui-là. Vas-y, t'es prêt Cache oh, ouais. toi ton slip. <rire> allez, les gars, je file là. Vous me voyez Vous ouais. me voyez Vous ne me voyez plus. Oh Ça commence à piquer Bon. Bah il bon lui en faut. Faudrait vraiment que tu fasses une merde Allez sur. Hey, ma queen. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Il le sait. Bon. Oh, il prend la tête. Hey, c'est qui le patron C'est <rire> ça. À l'italienne. Hey, je vous ai spantouffe là. À toi. C'est qui le patron <rire> <rire> Bon. Et maintenant freine comme un. Ça revient à, à moi. Hein. Ouais, ouais. Allez, boum. <rire> Bon, j'attaque par ça, hein. Ce mec est un dingue. Je fais 5, hein. Ce ça. mec est un dingue Là, je descends à 5. Ouais. Ok. Comme tout le monde, il va prendre une ouais. leçon ouais. d'humilité. Le <rire> le <rire> Dès qu'il va se foutre en Donc, braque. Chat, 3, 2. Tu mets le 1. Ah ouais Ouais. C'est bien. Et après, je repasse à 2. Ouais, c'est bien, ça. Tu vois, 2 2 en diagonale. Sinon, tu te rajoutes... Enfin, tu peux, hein. Mais tu te rajoutes à un point d'exclamation. Alors que là, tu te... Rien. Tu te rajoutes pas. <rire> Donc, mais si capeur c'est un peu heureux. Hein. après je réaccélère. 3. Oh. Putain cette montagne de rouge qui vient de se faire. <rire> non mais... C'est pas ces eux qui vont souffrir ces 5... Après 4, fins. voilà. Après 4, ok. D'après je repasse à 5. En 5 tu l'as déjà utilisé. Bah gaz. Voilà. Gaze. Gaze et euh, si je gaz et gaz encore si tu veux. Gaz, gaz encore, si veux. Et gaz gaz encore si veux. mais gaz encore et euh, ça, je peux... ça, ça me dégage toute la colonne Non. Il faut que tu payes la totalité, donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. 4 points au total Non. Non, t'additionnes. Non. Non, non. Non. plus 2 plus, plus, plus 3 plus 4. Ah. 4. Pas de soucis. Ha du gaz. Hey All in. On est là pour... Euh... Non. Les vrais, les vrais, ils ont fait all in. Ce qu'on respecte, nous, ici, autour oui. de cette table, c'est enfin, si on on le, les mecs la Je me concentrerai de la victoire. Non, non, après, oui, oui, après, t'auras <rire> la victoire. Mais entre nous, euh, on, on, on saura. On, <rire> on saura la vérité On saura. On parle pas encore de victoire, on parle de pilotage. Mais, euh, pour le moment, t'es loin derrière. <rire> <rire> <rire> ouais, moi, je, enfin, alors, ouais. tous ou un par un Moi, oh, je vais faire un par un. All-in trop ah risqué. Ben, Beaucoup de choristes. J'avais jamais ouais. entendu ça. Ouais, moi non plus. Hein. Allez, ça c'est bon. Ça ah bien. si j'avais entendu euh, une non. fois. Et... Ouh Écoutez. T'es deux eh sur quatre. Ouais. Donc là, t'as déjà deux, euh, deux chenuki. Ouais, ça, de pas de ça passe. Ça passe. Ouais. Ça passe encore, encore, encore, encore, encore, encore, Putain, faut que tu te pètes la gueule quand même. J'avais la vie. J'avais la vie. Ah ouais. C'est bon, donc t'as forcément.. Bisous, et ça bah, vas-y. Vas lance-le quand de même, mais. On me me hey, ça va faire. Ça t'en fait 3 Mais heureusement, t'as les pneus tournants. Ouais. Ça maintenant sera maintenant. pas toujours le cas. N'oublie pas. Maintenant, maintenant c'est fini. Bravo. Hey, tu vois plus, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Être et duré. Ah l'étoile rouge de Belgrade Allez Il est dopé je crois. Et ben voilà Avec une belle montagne encore j'ai ah ouais, tout montagnes. là. On va quitter là, j'ai tout. Oh t'es mort. Oh la là la là là. la la Deux la la la la quatre. la la la là la la la la la la là la là la là, la la la la la la la la la la la la la la c'est du Kevin, tout, tout pété. T'es cuit, t'es cuit. Oh, oh, regarde, regarde. Oh, oh, regarde, tu le vois là t explose, t explose, Tu le vois là Oh là là là, mais à l'aise Allez, allez. allez, allez vas-y. Vitesse allez, 6. Pas encore. Tu veux pas, pas mettre la cloque là <rire> Serait-ce un Private joke <rire> En même en temps, paye. il s'en sort tellement bien au championnat d'Europe qu'on va le laisser. Hein. Yeah. Allez! C'est ça en qu même temps, veut voir. que je c'est maintenant ou jamais, hein, parce qu'il a quand même droit à 4. C'est la plus grosse erreur que t'es fait. Allez, vas-y. Oh la la! Oh oh Magnifique. <rire> Magnifique! Magnifique! 8 points! Tu mérites Attends, de perdre, mais avec le panache là. quand même. <rire> c'est ça de... qui qu m'intéresse dans ce jeu, c'est le panache. On parlait de grand-père, c'est ça? Ouais. <rire> les grands pères ouais. Il est toujours derrière moi. Oh, tais-toi <rire> Mais c'est vrai que par contre, t'as un max de, de pions là. là, là c'est vrai que tu maintenant. peux... Maintenant, tu vas pleurer. Et Pierre, il est froid comme l'acier. Il arrive à deux, tu vois, Fénard. Il, <rire> il va tout jeter là. <rire> yeah, yes ah, c'est ça qu'on veut voir. Il veut du Puntos. Là T'es es là à deux bah, ouais. Il veut du Puntos. Je peux pas faire autrement. Non, c'est que tu veux pas, c'est pas pareil. Bah, c'est peur, peur en fait. Ouais, bah, c'est bon. Il gagne quand même. Qu'est-ce qu qu'il retient oui. La peur peut-être. Bah, ouais. <rire> je vous regarde, mais quand, quand vous serez tous vautrés comme des rats vous... au <rire> sol, je passerai, je ferai. <rire> et je ferai, et je ferai. Je mettrai mon clignotant pour prendre le prochain virage. Et je tendrai peut-être le bras. Non, parce que pendant toute la partie de war on a cru que je perdais. Ouais, mais ça, je pense que c'est une technique de ta part, en fait. Tu, tu, tu aimes, temps tu... On en est autour combien, là euh, 4 je je l'ai retourné. Tour 4. Ouais. Ah, tu m'as retourné déjà On attaque ah, le tour non. 5. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de te <rire> dans ma euh, bah, ta ta vie ouais, euh... On est tour à... ouais, 4. Arrête de te dans ma vie. On l'attaque le ouais, tour on 4. 4. Je crois. Ah, si tu fais ça, toi ah, bah, ouais. T'as <rire> une grand balade. <rire> je... je... Non, non, non, parce que là, maintenant, <rire> j'ai 3. donc Ça commence à piquer un peu. Mais non, putain. Le pire, le pire c'est que ça paye pas parce qu'à la fin. Oui, après il tu pas te morts, hein. Non, mais il va pas gagner, il va pas gagner. Putain, j'aurais Quel chatard. <rire> <rire> <rire> je la connaissais pas celle-là. Oh Ah, c'est bon ça Oh Merde. Tu peux encore oh, le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire Oh Oh Oh Oh, il a cramé un bonus, euh, le petit slip. Hein. <rire> no balls area. <rire> no, <rire> no balls area. <rire> <rire> T'as ta combi Une <rire> ouais. bouche comme tout le monde. Hein. Au bleu, au bleu. Ah ouais. <coughs> Il y a un virage à négocier, intelligemment. Alors regarde. Regarde bien. Il ouais parce qu'il vient parce de dire intelligemment. C'est là, c'est là. Donc que là que... c'est la, la catastrophe. C'est l'intelligemment qui est, qui est le problème. J'ai envie de le faire seul. La figurine du Rocheton t'a choqué, toi. Il nous reste plus que trois... 3... Même Et vitesse ou ça. vitesse supérieure. De 1. Il y a fais hein, gaffe. Oulala là oh là Direct, la tu t'es mis la, la pression. Il commence par deux critiques. Ouais, là, je chaud, fais, ouais. Tu me mets une olive dans le pian, je fais un litre d'huile. Bah écoute, on va, passer ce... sûr que on va passer ce moment. Oh là oh là. là. là. Yeah. Vitesse donc, tu étais T'es prêt les gars Ouais, impressionne-nous, vas-y. Impressionne-nous. Toi tu peux utiliser Mais, mais jamais le temps, de la vie en... <rire> Enlève-lui, il, <rire> enlève <-lui>, va, il <rire> enlève -lui, va, il veut pas. Mais bon, je mets ta fierté par exemple. Là ta fierté <rire> elle prend un coup dans la gueule Bah oui, à l'arrière il vaut mieux tout lancer et utiliser le pion que... Mais oui, ah, mais mais oui. oui. C'est ça qu'on peut voir. Il va y arriver, il va y arriver pénal. Là c'est un château. Et après, je fais. Voilà, et Voilà, les gars, il faut marcher l'assurance. Il faut marcher l'assurance. Vitesse 5. All, in. In. all, all in. in, all in, toujours, all in. Okay. En, en fait, on est toujours. Euh, ah, ouh, putain. On est tous les uns à côté des autres. Yes. Je, suis sûr que je, suis là, sûr. je suis obligé de lancer les trois. Là. Yes, c'est une pile. Allez, ouais, ça passe. J'ai pas lancé celui-là. Si, si, si, si, si, si, si, si. Ah, c'est euh, un... Parce que c'était un. <coughs> J'ai joué. Bon, bon, bon, tu les as à vitesse. Euh... 3. Oui, alors vous devriez vous améliorer sur les contrôles. Attends, mais... Attends, vitesse. Alors si t'es à vitesse 3, t'es là ou t'es là Parce que là, tu sors à vitesse 1. Ah oui, bah je suis à la case après. Euh non, je suis à vitesse 2. Ah. Donc euh, la case avant, voilà. Oh, ah, quel tricheur. Bah non, justement, je me suis <rire> Alors les gars, accrochez-vous bien votre slip. Bon, vous recevrez votre papier rose d'ici deux semaines. 4. <rire> ah, <voilà. rire> Bon, appuie, pendant ce temps, la loot, il va partir là. sur les contrôles quand même. <rire> non, même non mais vous inquiétez pas. Regarde dans les rétros, quand même. vous Inquiétez pas. Enfin, je sais pas. Hein, la dernière fois que j'étais dernier, ça s'est fini, ouais, fini comment C'est pas ouais, faux. C'est pas faux. Ça s'est fini comment la dernière là, fois que j'étais dernier C'est pas ah, faux. Mais bon, tu bon. nous arrête, as payé. Ouais, c'est bien parce que c'est comme c'est. Puis tu jouais avec Joël et puis. On va le verbaliser quand même. Je propose qu'on le verbalise dans cette vidéo qui est enregistrée. La dernière fois que j'étais dernier, j'ai tes dernier. Ouais. <rire> j'ai fait comme dans la partie de tu le vois j'ai oh gagné. Là, là, là, là. Et du coup là si je jette tout, j'en ai 4, 5, 6, 6 pions comme ça. Hein. Non non non, les dés freins ne comptent pas dans ouais. pour gagner. Pour... Tu sais qu'à vaincre sans péril, on triomphe son gloire. Ouais, ouais c'est vrai, ouais. Mort, <rire> Fermez vos <rire> gueules <rire> Alors ici, si tu arrives à vitesse 5, tu ouais. peux, mais tu gagnes un point de, de ouais, danger. Bah mets le 4 tu là. Arriver, tu peux arriver là Ouais, mais est-ce que j'ai envie de faire ça Allez, je... Mais oui, mais oui Tu mais mets le 4, voilà. Oui, oui. J'en fais oui. le 5 oui, oui. Gaz, gaz Le 5, 5 et gaz 5, 6 5 et gaz ouais. non, 5, 5 et gaz, ouais, 5 et gaz Je pourrais pas le faire. Mais... Quoi Allez, je te dis que je peux pas le faire. Non, non, tu peux pas combat. le faire. T'as de science, mais... <rire> J'en appelle à la grande chatte oh, Paf ouais. Tour 5 ouais. Ce mec est moulu. Oui. Tu, tu regrettes pas quand même d'avoir oui. pas tout lancé? Eh ouais, t'aurais fait un all-in. Oui, TS4. TS4, mon cher. En noir, voilà, magnifique. Et là, je le crame. Voilà. Tire 6. Alors, donc 4, euh, 3. Euh, ouais, ouais, ouais c'est mort, mon vieux. Mmh. Je fais exploser. Ouch! ça commence, tu vois. Chaleur! Chaleur! Très chaud. Très chaud. Oh, camarade Kevin! Mmh. Mmh. et c'est là où je me dis, j'aurais. Oh le... là, ah, là, là, là là là, les gars! Oh, il assure, il assure. Putain, mais. Non, maintenant, tu... De toute façon, Nico, à chaque fois, il craque. Mais à un moment, <rire> il lance tous les dés et il se plante. Mais je Le... veux... Non, justement, je veux sortir de mon rôle. De ton là. rôle de, ouais, de planteur euh, Ouais, Nico ouais. ouais, j'arrête là. Il ouais, ah, y, y a un mythe qui s'est au fond, là. Ouais. Ah, là. Moi, j'avais ah, dis... de l'admiration pour un homme. <rire> Ça, c'était avant. A, à euh... force de, de se avait, planter. Il y avait, tu sais qu'il y, y a très peu d'écart d'âge entre nous, mais il y avait une certaine forme d'admiration paternelle. Ça oh, Ouais, ouais. Et là, c'est en train de Mais de... c'est s'étioler. Je vais te satisfaire, tu vas voir. Oh là Je vais te satisfaire. Je ne dirais pas ça tous les jours. Pierre. Ouais, profites-en. Tu, tu vois, regarde regarde. ce que tu es en train de nous prouver. Je vous prouve. C'est dû le faire. C'est du pilotage, ça Ouais. Non, mais tu sais, c'est juste la preuve bon. que. voilà. Non, mais il y a, il y a Toto. Voilà. Il est jeune, il, il est impétueux, <rire> il est bourré d'adrénaline. J'essaye de lui montrer ce que c'est que du pilotage. Il de défonce. Il <rire> défonce... la Tu vois, c'est défonce... la petite voix va bah, se faire caca dessus. <rire> yeah, yeah Ah mais... C'est T'arrives à, de à deux Ouais. ouais. T'arrives où à deux Là ici. Là. Tu, tu retournes ton jeton après Oui monsieur. Oui chef. C'est bon. Ouah Juste. Il, il, fait, il fait les pleurs en plus. Il est derrière mais qu'on sera tous dans le chou. Non laisse-moi, laisse, -moi, laisse -moi. Ah mais ça. Euh... Oui, 2 euh, j'en prends combien j'en prends 1 2 3 4 5 6 5 4 Ah, il écrase de oh, putain ça sent chaud <rire> oh ça sent le chaud 2 2 2 2 2 ça sent le sapin, fait pour ta gueule <rire> <rire> <rire> tu peux passer au stand enfin pas au stand hein. on peut le faire partout et hein. eh, change ta couche là, parce que là, là il est pour gare, face là. on, on est au partout, stand hein. Il faut pas que tu sois dans un virage, il faut que tu t'arrêtes ouais. à vitesse 1. Oui, ça, ouais. <rire> voilà, ça que j'aime. J'aime tout <rire> Mais tout Quel ennui cette partie. Ouais, c'est ah, plus, hein. plus technique maintenant, tu sais, c'est normal. On... Ouais. on prend de la graine. Je trouve que ça manque d'audace. Ouais, Kevin, ah, Kevin a... devient ennuyeux. Il y avait de l'impétuosité <rire> avant. Là, c'est vraiment nos risques. Quoi. Oh. Petit ouais. dernier, vitesse 6. Il est là. Ah oui c'est vrai que. Vrai que je, suis... je reste toujours à vitesse 6. N'empêche qu'il nous en fume. <rire> N'empêche <Non. coughs> qu'il nous enfume. Depuis tout à l'heure je vois ces feux stops. Non là, puis j'ai pas, pas envie ragacer, de détruire quoi. la peinture de ma bannière. <rire> Ah, du... Est-ce Est que j'appelle peux... Est mon ça. assurance oh, Regarde ça il, il dégage Ah ouais, moi ouais, oh, bah... Regarde ce ouais, J'avais pas vu hmm. Non On s'en fout, on a dit qu'on faisait qu'un seul tour non, ouais. <rire> Eh oui, là, le deuxième tour, Attends, il va ça voir. va jouer ça Je vais le voir détruire, détruire. C'est là que ça se passe Vas-y, sors-moi en deux Ah Déjà, il y en a un Il y en a un, les gars Un sur trois Vas-y Ne l'oublions pas il y en a ah, deux, allez, deux allez, maintenant. Allez, stop. ouais ouais. Stop. Tu vas Deux. avoir le assez laisser. pour le dernier. Tu vas le lancer. Ah, mais il vaut mieux qu'il lance un gaz qu'un autre. Tu que gaz t'as qu'une seule et Tu vas te ah, ah Ça, ah, ça passe, ça ça passe, ça passe ah passe. Ah, J'ai eu les, eu les goth. ah eu les goth. ah eu les goth. ah eu les goth. ah eu les goth. ah ah ah ah Nick Kevin, et pas là euh... ça, ça n'a pas de prix. <rire> ça, c'est ça, ça de paquet, les gars. même temps, euh, je veux pas dire, mais euh, il nous invite tout ça chez lui. Si on veut mais avoir la possibilité de le recruter toi, tu <rire> consilles. <crois que>, <rire> à un moment, va falloir être courtois parce que ça fait quand même deux piles qu'il se... qui en passe de mm -hmm. oh. Genre, se prendre. Oh, sa femme veut lui dire alors, s'il bien passé, mmh. je, je peux le là, moi, toujours. Non, non, il faut être à la même vitesse Non, tu arrives à 5 derrière lui. Ah, 6, voilà Là, tu peux bumper lui. Tu peux le bumper Comme ça, il commence à partie avec un Tu peux le bumper en arrivant juste derrière et en n'ayant pas deux dés pour le pousser Je vais faire un... petit coup de ras. Pousser une voiture peut marquer petit pattes. C'est mignon, c'est touchant. En fait, il s'en fout de gagner ou quoi que ce soit. Ah oui, non mais... Ah, il veut nous niquer. Jeu de la destruction un toujours. joueur qui souhaite pousser une voiture, ah. si Toto veut pousser une voiture, <rire> devant et doit déplacer leur voiture dans la case de la voiture ciblée, à partir de la case directement derrière. La voiture doit être à la même vitesse ou une vitesse supérieure de 1 maximum ouais, bon. au 6... moment d'entrer sur cette case. Ah, Donc, pas, non, il faut que tu mettes Au un... moment d'entrer sur la case qu'il en fait, qui revendique. La voiture ciblée est à l'heure ah. ah. du. Il aurait là, fallu je... un gaz de plus. Bah, je peux pas faire mieux. Hein. Alors, ah attends, plus de gaz de plus. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Donc tu disais all-in, c'est ça ouais, All-in. Tu fais ou je le fais pas bah, bah, bah ouais, fait. Là, tu fais. Tu as plus d'assurance. Jamais que je le ferai. Bah il y a un moment, où tu, tu, le, tu, tu le demandes, tu le réclames. Tu n'as plus rien. Il se passe quoi si je suis détruit Donc, tu peux non, Ça se passe bien, tu vas voir. Tu seras détruit, tu seras mis à zéro en vitesse. De toute façon, tu. Oh la chaïa, aïe, le bourrin jusqu'au bout. Toto Oh le bio, j'ai tout dans la là, dans la, là, si tu, là, tu veux, piste, tu, piste, tu, piste, piste, tu piste, jettes là pour piste, que, piste, que piste. les gens voient. Vous êtes prêts, les gars Ouais, ouais. Il m'en ah, faut 3. Ouais. On va se marrer. <rire> les gars, vous êtes prêts Paf <rire> Et bim Ça passe Oh là ouais, là ouais. Oh le cochon Ah, il garde ah, en bas C'est beau, beau. Le cochon. Moi, moi, je respecte ce truc. Ça c'est Putain, les gars, j'ai un truc que vous n'avez pas dans le slip. C'est un hein. jeton comme ça que t'as. Il est arrivé chez lui. Il est juste derrière. Il a une assurance. Ouais, ouais. La vitesse 6. Ouais. Non, la vitesse 6. Tiens, putain. Ben maintenant, affiche-moi ton petit. Il y a papy qui arrive. Salut les enfants oh oh oh oh. Oh oh oh. Où est le 3 C'est Pierre O qui arrive. Ah ouais là. Je ne vais pas t'apprendre à piloter. Mmh. Tu peux même redescendre à 1 si tu veux faire une, une case de plus. <rire> ah, en même temps, c'était pas, co pas con de Donc, faire à ouais. vitesse 1 parce que tu. Le mec il est ma sœur. Euh... T'aurais pu ouais. euh, comme ça aller directement au sport. celui temps. va faire mal. Hein. Celui -là faire ouais, parce faire que celui-là ça paraît pas, mais s'il fait 2 d'un coup. Là, je... Regarde, ça y est, il, sûr, il, ouais, ouais. il pète le cash. Il a rien, euh, allô, on a les Je suis un jeune conducteur. <rire> allô, c'est Pierre. Regarde, bon. vitesse bon. 2. <rire> non mais j'ai aucun problème avec ça. Ah, on voit ça, on ouais, voit le, le, le tout c'est t'assumer. Nico, moi je dis avec vitesse. Maintenant, tu vois, je mettrais sur le là. Si tu tu vois, le, on prend, et on prend le risque de balade et on met à peine deux cases devant. Ouais. Non, oh, c'est ça. Hein. C'est ça qui va faire la différence. <coughs> ah, mais ça crame un tour. Alors, non, non. Quand tu te mets comme ça, en, quand tu changes juste les pneus et tu te répares pas, en fait, tu, tu déspères de la piste jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, tu reviens à vitesse zéro. Changer les pneus, c'est pas trop, trop handicapé. Même si je suis à vitesse 6 là. Et ah on, bah il faut, il faut on, finir on, le tour. On regagne tout euh, Non. Ce qu'on fait, c'est que quand tu changes de pneus, es obligé de prendre des pneus différents. Mm -hmm. Donc euh, bah, on va prendre des pneus. dits classiques. Ouais. Et pas des pneus. Tu le fais là faut arriver à 1 pour les standards. Hein c'est euh, ouais. ce que t'as dit Kevin. Ouais. On va voir certainement pas. Ah, je tomberai pas dans ton truc. Je vais aller voir les niquels. Allez, boum, Point d'exclamation yes. GUEULE ah, bon. ah putain, ça commence, allez, vrai oui, il y en a, il a il plus de deux, là Il est sec, il est sec, sinon il est mort. Il est cuit. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Il est cuit. Là, t'es là. Tais-toi, mais tais toi Allez, allez, allez Tais-toi Allez Allez Allez ah, Ça passe Allez, allez, allez, allez, allez. Ah, ah oh, Putain, c'est chaud, là. Donc, t'es à vitesse 1, tu te... Passe au stand, vitesse 0 donc. Yes. Et en noir. Et donc tu es bleu. Ouais. Euh, oui, oui, je... oui. oui. Donc si quelqu'un finit son tour ici sans aller au stand, il, il est bon. qui fait que oui, euh, Nico peut pas réapparaître. Ah. Non mais on va pas le faire. Non, il a peu pas pas de chance. <rire> C'est mon objectif personnel. <rire> Défonce-le. Euh, ah oui, c'est à moi. Vous avez sauté plus à la corde, c'est ça Ouais. Cinq. <rire> Chat. excuse moi je comprends pas. De Francher, de au pire, plus, tu perds. Si, tu ah pour l'aider ouais. oui. Oh quelle tapette oh, oh, <rire> ouais, ouais, Mais, regarde. mais bon, en fait t'es devenu une tapette depuis quand C'est quand que ça ah, bah. Cette nuit, ou 7 euh... nuits Ah ouais, non, mais carrément quoi Tac tac tac oh, T'as pas tiré le deuxième là, tu t'en fais Ouais mais je... T'as pas tiré le deuxième nuit Ouais non mais moi là je fais encore un ah, et ouais, je là, me casse les gars. Ah voilà. Ah, voilà là, là. Non non il y a là. On était côte côte. Ah. Ouais il, il t'a pas ce délai Il te manque un dé. Non non non. Ah ouais. J'en ai enlevé deux. Euh, ouais. Bon. Ouais. T'es mort quand même. Hein. Bah <rire> c'est chaud. Allez, allez, allez, tu peux allez. le faire. Fais-le, fais-le, fais-le. Oh, Les gars, vous avez pas de fun. <rire> <rire> <rire> <rire> mais vas-y fonce toi mec. Vas-y impressionne nous. Te pète toi la gueule. Allez ah, impressionne nous. Ouais. Vous pliez en deux. <rire> <rire> toi tu peux t'as ça putain. Tu te pètes la gueule tu t'en fous. Mais je toi, <rire> Attends je vais mon coronavirus. Fais 6 <rire> sixième. Je suis en 6 sixième. Non mais le virage en sixième. Ah oui on peut trop. Gaz gaz là. <rire> <rire> <rire> oui. Gaz gaz. C'est voilà, un suicide. Un suicide. Mais, non, mais non, ce mec a du panache. Mais bien sûr, Regarde, gaz gaz. Là. on n'est <rire> pas là pour compter les artichauts là. <rire> 5 4 3 5 4, 4, 4 3. 3. Ah, voilà, ça passe voilà. mais large, 3 Tu vas arriver là. Regarde. Ouais, mais je te euh, mets au défi d'arriver là. 3 3 4, 4 5 6 6, 6. Ça veut dire que tu changes pas de pneus. Ouais, enfin, tu pas au... Non mais j'arrive ouais. pas. J'arrive pas. Il sait pas faire. Il sait pas faire. Et puis en plus il a le jeton du bisou. Alors... Ah ouais. J'aurais pas dû lui. Si je fais ça, je te baise. C'est le rookie. Oui. Tu Comme ça me suffit. C'est une satisfaction. Moi je fais ça. C'est que tu vas pas au stand. Ouais. Si. Long, non, il y va pas. Et en plus, il va pas. Ah oui. Bah, ah non, c'est vraiment <rire> un coup. Bah, S'il si, si, si laisse, laisse sa voiture là, il le bloque. C'est un coup de bâtard. <rire> ouais, ouais. C'est le jeu. Mais <rire> si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. <rire> oh, bah, je suis bien content de plus de loin. <rire> euh, euh, je vais en faire de... Je vais faire un par un. Il y a Kevin Olin, Toto le bâtard. C'est bon. Hop. Oh. Ah, ça me coûte, Après, ça passe crème. Deux, quatre... Trois. Mais non, ne le... enfin, je... ah. fais ça, t'as ça. Ok, ça, ça dégage. Pour <rire> ah, l'instant, t'es à zéro. De toute zéro, façon, ouais. t'as fait zéro. Yes <rire> Tu m'auras pourri oui, non, enfin. toute la journée Tiens oh. <rire> Vitesse 1. Ça, tu vois le mec tu vite chez toi, il te <rire> fait jouer à tes jeux. <rire> il te fait chier. Quoi. Il a chie la crève, il contamine tout le monde. <rire> il arrive de <dès> Milan. 2. <rire> 2 ah. à vitesse 4. Donc déjà t'es double 0. autour de la table. Et, euh, et tu es en rouge. Ouais, non je suis en orange. Ah ouais. Pardon. Donc là, il vient de se viander, du coup on regarde là sur le tableau. Mm -hmm. Le drapeau qui est sur le bord de piste. Il est en orange. Donc. tu croises la vitesse avec le tableau et tu vois le nombre de jetons que tu tires. Et tu as tiré quoi J'ai moins un blanc. Ouais. Donc il perd un gaz. Ouais. Ouais. Pour, pour enlever ça, il faut passer au stand. D'accord. Nous autour, yes, sir. la bleue est apparait, moi je peux pas, je suis bloqué. toi tu joues en Attends, attends. Je suis bon mon gars. Et toi tu oui, es... Ah C'est vrai. Toi <rire> tu <t> es en 0 <rire> mais voilà tu es venu. Je te Toi tu as, as déjà joué. Ok. Ah ouais. Donc, toi, hop, je fais ça, je le bump. Ok, après tu, tu continues ton bah mouvement. Oui. Bah, ouais, il se passe quoi J'avance d'une case euh, Non, toi il faut que tu te mettes un dé sur sa case. Pour dire que tu, tu continues ton mouvement après, classiquement. Je passe à vitesse 2, tranquille. Alors que moi je ouais. viens de rentrer sur la piste. Ouais. coup du lapin. Après, je... Donc tu seras à vitesse ici 3 Ouais faut le mettre ça. Parce que ouais. ouais. C'est prêt les gars C'est 2 hein C'est chaud les gars. C'est chaud t'as ça Je suis ouais. Bon, J'utilise, les... <rire> Ah, de... ah la Ah non ah, là, Mais c'était sûr, attends, c'est Toto mec <rire> Ah, tout ah non, mais alors là Allez les gars, on devance Oh il a pas de race non, mais, mais... mais... mais... mais... mais... mais... mais t'as osé T'as osé dire tout le long, je ne l'utiliserai pas Oh les gars, on joue Et tu t'en Oh les gars, il m'a bumpé là Attendez, attendez, attendez Tu nous regardes s'il te plaît Dans les yeux Regarde là T'as osé! Non mais les gars, faut rouler là! <rire> non mais t'as osé! Non mais vous pouvez pas rester derrière comme ça, c'est pas possible! Non, non mais c'est carrément, mais c'est insupportable ce qui vient de se passer! Oh! Waouh! Wow. Ouais, c'est un joueur de Légion! C'est euh, un, un Italien! Oh, ouais, la, la ouais ça, ça ressemble à certains! C'est un petit lot Bon les gars, on avance là! Certains joueurs là, C'est à qui de jouer? Ah ouais mais... Alors je t'ai bumpé et toi je t'ai bloqué! Ouais, ouais, c'est <rire> Le niveau de pute ouais, est es mais... pas mal! Ouais, ouais, non mais je pense que là t'es rentré dans l'histoire, gars! Toto le bâtard! Ouais, Toto le bâtard! Bon, il m'a bumpé, j'avance d'une case. Ah oui, oui, oui. On a, et tu te prends on le... comme ça, et tu et tu prends prends ça. Un Donc, t'as déjà. Même un... même chance pour rouler. Un jeton. Donc, je suis à deux. Enfin, je suis... oui, enfin, j'ai un jeton, quoi. Oui, sans compter que toi aussi, t'avais un... une face en plus, vu que tu le bumpais. Bah, bon, vu que t'as utilisé et ça oui. comme. Un... C'est cool, un tu, peux le <coughs> tu peux prendre le virage à 1. Bah ouais. Ouais. Tu peux prendre le virage à 1. c'est éclair. Ouais, tu peux passer 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, exactement. tu es explosé. T'entends la voix de la sagesse Le vieux singe. Allez, je te l'ai dit. Alors, regarde. So British. Ah non, j'ai un... ah, déjà un truc. Hein. Ah oui. Ouais, je so British. <rire> <rire> ok, ok, ok, je. Okay. Et donc, So British. On va so so plus tard uh... le So British. Pas toi. Ah. Vas-y, vas-y, je suis vas très accroché à mon slip. <rire> tu vas crever. Non. <rire> allez. Tu rien. Allez. Toujours rien. Bon, allez, on l'accorde. Oh là là crème, c'est chaud là, c'est chaud c'est chaud. Ah ah ah ah ah. Est-ce que tu le fais T'es à ton deuxième. Ah non mais il est à son deuxième. Ouais ouais il est à son deuxième sur 3. Il a changé de pneu lui. Merde il a changé de pneu. Mais ouais vas-y vas-y. Niki Niqué Ah en plus oh tu vas manger. Tant que ça, t'es dans du rouge. T'es en 6 sur du rouge. Gueule. Ah, j'en tire 4. Oh là là là là là là là, là. c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Du sang. Tu vas prendre le petit sachet. Il a plus de pneus, plus de rétro, plus rien. Non mais moi, c'est ça. Péter son volant. Hein. Tu veux, je brille Je brille tout le temps. Et puis au deuxième tour, je me fais niquer. Moi, pas, je pas, pense hein. qu'il devrait y avoir un jeton. Le, le, le pilote est mort. <rire> c'est sûr. Non, pas contre, on va changer de météo, les gars. Il oh, euh, a des chances. On là. Oh, euh, Avec 4. Regarde. Et voilà. Là, on passe. Donc, on retourne tout notre pneu. Ouais, pas le Pareil. Ça le temps. ouais, ouais, les, les pneus tendres, on, ils s'en foutent. Un gaz en moins. C'est ta faute, ça Ouais, mais ça me fait plaisir. Deux gaz en Ouh. moins. Alors, enfin, je repasse au stand à cause de toi. Eh ouais. bah, je vais te rebloquer. Ouf il y a un frein en moins. Un frein en moins. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Oh putain, puis il pleut. Merci, de Toto Je me le perds là oui, oui, oui, tu lui gardes. Ah, oh, c'est gentil. Elle est dorée, moi. <rire> Passe de joueur de Légion. Oh, <rire> c'est bon, on joue maintenant euh, Bon, noir, donc à Toto. Allez, vas-y, mets-toi dans les fesses, de toute façon. Alors, je rigole. Mais... Moi, je vais faire du trop tout cool. Je vais faire. Elle est où son impétuosité Case. Deux. Oh bah oui mmh. alors! Ouais. Oh en plus! <rire> oh là. Aujourd'hui il aurait joué sa reine des putes, putain! Oh, ce Maintenant c'est bon, <rire> je... Maintenant, je le connais le mec! Oh ce geste, de ça On va même pas réussir à se péter la gueule en plus! C'est brillant! Allez! Et donc en te mettant là, tu l'empêches de recoper, ouais. euh... Ah non, peut-être pas! Ah non! non T'es en ouais. vitesse 1. De la poste, hein. la non, pas de <rire> ah non, je peux pas. Mais il peut. Alors qu'en restant là, il t'empêche de repopler. C'est un gros oh, bon bâtard. Oh, il est devenu pion oh, okay, okay. <rire> oh, la pire insulte Et fais-moi rouler ces dés là Ouais, en plus, tu sais, il fait des lancers, genre, euh, genre, il, en, il lance comme ouais, ça. Ouais, ça. Il, il a les fait, racontes, en il fait. Hop fais des Non, mais parce qu'il chie dessus. Mais vas-y, tu tues Non, c'est j'ai pas trop envie de me péter la gueule et passer tous mes tours. J'ai à me ouais, redémarrer si à machin, voilà. Parce que maintenant, vu qu'il pleut, là, là. Mes, mes pneus, ils sont tout pourris, en fait. Mais vas-y, toi, lance tout aussi, tiens. Ouais. Bah moi, je l'ai assez fait, je pense. Je pense que j'ai fait preuve d'assez d'audace, ces derniers temps, ouais. bande de merdeux. Ouais, mais ouais. bon, t'es toujours dernier pour l'instant, donc l'audace ouais. n'a pas ça, payé. Ça, c'est un all ça ça c'est oh, bon, non ça. parce que je suis à deux, mmh. donc euh, je peux pas faire bon, okay. ah yeah. ça commence alors la météo ça un... va nous tuer hein. on va le payer on va pas le payer il est à 3, <coughs> 3 oh, j'ai blanc rouge. 4. Ouais, là il faut, faut que tu ailles j'en viens. Merci Thomas Et ça me fait plaisir <rire> Là <rire> Espèce de gros enfoiré <rire> Ça se plaira sur Patrick. trine Ah si ouais, Avec plaisir C'est ça Ça va faire mieux Joli Ouais, ouais c'est bon Ça passe Euh. risque. Là, je les ai pas pris pour, euh, pour enfiler des perles. pour faire es pas crête. Hein. Allez, c'est bon. Tranquilla. Ouais, le juste, oui. le juste nécessaire, non, tu non. vois. Il faut durer dans le ce jeu. Oui. c'est ça qui est. Ah oui, oui. Le... <rire> Alors. Euh, non, c'est à moi. Ah oui, c'est à toi. N'empêche que hey, j'étais là il y a deux tours. Ouais, hein, ouais c'est. Merci qui <rire> Merci moi Non mais toi c'est fini Quoi Non mais j'ai plus aucun respect C'est fini Thomas je, Franchement t'étais un mec, je me disais putain le gars quoi Je. Waouh <rire> Parce que non, mais, mais, ça fait ce qu'il y a de pire C'est un jeu où on se révèle là. Ah ouais là là c'est fini moi C'est plus possible Alors, Ouais, c'est pas un jeu de gentleman, ça. Hein Tu peux pas être un gentleman. Non, mais à la rigueur, t'aurais fermé ta gueule. <rire> tu vois Impossible. Ouais, dans mais, la radio, on a. là, t t chauffé tout le monde, <rire> là, Ouais, Pas comme de... coup, là Moi, moi, <rire> hey, moi ce... Aucune ce... parole, ce mec. <rire> moi, ce pion, jamais <rire> je m'en sers. jamais je m'en Bon, les m'en sers. Ça a été, mais genre, mais... Mais genre, incroyable, quoi. Ah, ça va. On s'en rappellera. Ouais, ouais. Ouais, dans ah. la partie d'alien ou je sais pas quoi, faudra euh, faire quelque chose quoi. Faudra lui des... donner un nom spécial quand même. Je suis dans une camisole, dans, une... <rire> dans un truc de. de Devant un œuf. Comme ça, je vais bloquer tout le monde. T'es content Ouais, c'est pas mal. C'est euh, sympa. Si je me pète pas la gueule avant. Le bâtard Personne ne <rire> te le souhaite. Hein. <rire> c'est vraiment pas notre style. Ah euh... bah non. Ça se saurait. Bon, c'est propre. Mmh. C'est propre. C'est du beau travail. C'est 3. Hein Ça fait sortir de stickers Ça les des décalcos que j'ai mis, c'est euh, Aeronautica Imperialis. Hein tu peux pas avancer. Pourquoi Parce que... Mais c'est à moi de jouer déjà, de toute façon. Non, non, non, c'est à eux. Toi, t'as déjà joué. Ah oui, c'est vrai. Bah, oui. Oui, mais pourquoi ouais, je en en Toi tu peux pas parce que pour arriver ici il faut que ouais. tu sois. Donc je peux aller au stand pas. Donc là tu t'arrêtes Ouais il a un ouais. niveau au stand Donc tu peux aller au stand. stand De toute façon je pourrais faire deux Donc au stand tu vas être bloqué par lui parce que toi tu vas ressortir Est-ce que tu prends les pneus pluie ou est-ce que tu prends les... <rire> <rire> euh t'as quoi à me proposer là Alors si tu prends les pneus pluie vu qu'il pleut on est passé en mode pluie là Ouais. Voilà, donc vu que... Mais oui, mais t'as pas les pneus qui vont avec. Voilà. Si tu prends les pneus pluie, vu que t'es en mode pluie, c'est tout banal Ouais, mais il va refaire... Oui, mais... de toute façon, il va s'arracher ça. Si. <rire> il va, va peut-être... <rire> Allez, je prends ça. Oui, je façon Allez. Ah, c'est zéro. C'est zéro, donc toi, tu joues. Donc, ouais. Toi, tu sors. <rire> toi, tu sors. Et toi, tu peux pas revenir parce que lui, il bloque. De toute façon, c'est son tour, là. Ouais mais il est comme... Ah, il peut pas rouler bah, ce ouais, ouais. Je peux pas dépasser Ah ouais. mais je peux arriver là. En tout cas, c'est à Kevin et... Non, non, Il bon. y a tout -fuck. Ah, j'ai tout brainfuck, là. Allez, 5-6 Bah oui, fais-le Bah oui Mais si le. Bon, alors... Oh là là, qu'est-ce qu'il est devenu chiant Oh là oh là Ouais. ouais! Donc là, deux critiques. Non, je me pète la gueule ouais, à trois. Je me la gueule Allez. ici. Enfin. Pas grand chose. C'est pire qu'à rêver. Et pubs. Les Qu'est-ce que tu fais? Je Ouais, tu peux faire ça. C'est pas mal, c'est bon. joli. C'est coup Et tu fais un all-in là-dessus. <rire> voilà Franchement <rire> c'est voilà. Bah oui il y a une marrant. Bah est et bien. après c'est moi qui ai chiant. Je paye ça. Euh... Ouais. Tu <rire> <rire> as vu T'as vu, as vu tu, tu te bouffes les couilles là parce que tu, te, tu sais que tu aurais pu le faire et hein, gagner là. Euh, D'ailleurs moi je l'ai fait le all-in mais je me suis même pété la dion et j'avais gagné. J'étais Là, à 1. Ah, hein ouais. Ah, tu les gagnes quand même ouais, ouais, ouais, même si tu te pètes la gueule. Ah non, t'en sors au stand. Non, non, non, je suis pas au stand Tu vas au stand Alors, question. Euh... Tu vas au stand Là, si je vais au stand, il peut res... ressortir... Euh... Euh... De toute façon, on prend non, non, la pistelle libre. Là, Nico, il va jouer de toute façon. Ouais. Et Toto, à la fin de son tour, de toute façon, il va sortir. Ok. Voilà. Parce que toi, tu passes niveau 1, donc tu peux le, tu peux le suivre. Non, mais sauf que moi, j'ai pas mes gaz. Oh, mais tu passes en 1. Là. Là tu vas arriver à 1. Ah, ah, je vais, je vais m'arrêter là. Ah, ouais. là. Et okay. tu ne pourras pas me dépasser. Mais je vais aller au stand. Je vais aller au stand. C'est mieux pour toi Donc je vais rester là. Tu restes Tu vas au stand Non, parce que si je vais au stand, tu peux passer. Mais là on peut passer. Mais non, ne pas Ah ouais, oui, de toute façon, quoi qu'il se passe, ça ne peux pas passer. Pourquoi Mais si, tu as vitesse 1, tu peux passer. Là, t'accélères. Là, c'est Un, là, paf. Voilà. Après, tu continues. Ah, ah oui, mais non, t'as pas, pas de gaz. Donc, il a pas de gaz. Non, c'est vrai. C'est tellement gaz. viandé. Oui, oui. Ah. oui J'ai pas. pas de gaz. Non, après, la question, c'est est-ce que tu vas, oui ou non, au stand Ah peux pas Non, chier. mais si, je peux te faire chier. C tu peux aller au stand, par contre. Ah, je peux aller au stand sans te. Sans... Ah, parce que t'as plus et de ça gaz. Ça change rien. Je vais venir là et je vais aller au stand. Eh ben, je vais au stand à la rue. Ah ouais, c'est l'intérêt de tout le monde. Tu te mets toi de moi. Zéro. Donc, tu changes les pneus. Je pense, oui. Tenais... je vais prendre les pneus pluie. Euh, non, ça c'est pas les pneus pluie, ça c'est les pneus pluie. Okay. Ah, il est cool ce jeu. <rire> <rire> ah, il est cool. Et euh... Ouais, c'est un bon jeu. Ouais, c'est un excellent jeu. Ouais, ça, ça Une super simulation. Ouais. Allez. Voilà, moi, je fais ça. Je tire mon D1 et je constante. Ah. Voilà, je jouer constante. Toi par contre tu ouais, changes genre, de pneus contre, et je... tu la totale moi. Donc tu fais la totale, donc toi t'es si en double. Il n'y a plus personne sur cette route là. Il <rire> ouais, y a toujours un temps mort hein, dans la course où il hein, faut qu'on se refasse quoi. La météo a changé, on s'est pris du pneu tendre tout le bordel. Donc maintenant, fin du tour. Et toi tu passes en. Hein. 0, zéro. zéro mais tu, tu restes. jeu? Non parce que toi tournant, tu toi tu dit. tu, tu apparaît à la fin de ton tour. Parce que toi tu étais euh, donc toi tu es toujours à l'extérieur. Mm. Toi donc tu apparaît vitesse 0 et toi tu apparaît vitesse 0. Ouais. All in non? Mm. non pas ce que oui. J'en ai eu 3. 3 Le deuxième ah, ah, ah. Il paye le dernier Et je paye le dernier Et je suis à 6 Ici Est-ce que je peux vous demander un truc ouais. C'est qui le PD là <rire> C'est <rire> moche Non parce qu'en passant j'ai fait Nit, nit, mmh. j'ai mis mon clignotant. Parce oh que, que t'as un chum, là, fait. et en passant là, et en <rire> pas, passant là, j'ai mis les essuie glaces mmh. À toi. <rire> oh les fous du volant. A mmh. À toi. Alors, je fais... <rire> Quoi si. c'est à toi. Oui. Je fais, hein. mmh. Médaille, médaille. Là, mmh. je m'engage ah, oui. <rire> m'engager à la On est en tour noir le ça prochain tour, c'est ça ah, Je suis obligé de le mettre comme ça mmh. <rire> ah ouais, ça se la ramène, moi, quand même. Ouais, toi, ouais, toi. ouais, il y a quand même du... Au deuxième tour, il y a de l'humilité. Il y a de la grande gueule, mais <rire> voilà, quoi. Il y a de l'humilité. En Roche. plus, t'as déjà un... Ouais. Ah, un deuxième. Deuxième. deuxième. Ouh je Pourquoi je il sais. en a déjà un j'ai pas suivi, par oui. quoi. Parce qu'il est rentré là. Ouais, ouais. voilà. Ouais. Deux. Ça y est. Trois. Parce que je lance Allez, les gars. C'est bon. Allez, ça passe. Eh euh, Qui vous C'est à WAM. C'est déjà à nous. Ah, ouais, c'est encore ouais, ouais, en fait. ouais, parce que tu vois, le problème c'est hey que pendant ah une course. On a oublié ça. Ça, ça va. Du coup, cool, là, là je crame. Là. Je vais trop vite. On s'arrête pour ah boire. Là, tu vas euh, te la gueule. Ouais, parce alors, que là, là t'es à 5, 4, 3, t'es bim. Ah ouais. t'es à vitesse 2. Too fast. Et alors là, il se passe quoi alors, on va rien. Bah donc, tu vas. C'est là qu'à cause ouais. de toi, Pierre peut gagner. <rire> et qu'on va l'entendre encore pendant deux ah, mois. ouais, ouais, Il se sa journée. Et il euh, faut quand même que tu lances les dés. Donc, ouais. je te conseille de les lancer en, en max. Bon, oui. Comme ça, tu vas gagner deux points. Quoi. Et de toute façon, là, tu vas te péter la gueule. Ouais. Et donc, tu vas te péter la gueule à vitesse 2. Donc, tu vas être à 0 à l'extérieur. C'est pas, ça, pas ça, plus, plus... plus. Oh, le détachement! Allez, voilà. et deux. Et deux voilà. tu, quoi, tu, tu es ici, tu as vitesse 0. Bon. Et pour l'instant, tu es à l'extérieur. C'est bon. Tu peux jouer, jouer maintenant Il se pas Il non non, non, non, non, vu qu'il est à vitesse 0. Ah, et ah. comme moi, je suis à une case juste derrière, je fais 4. Toi, tu as sur le frein. 3, 2, 1. Et là, il n'y avait pas des bruits sur la route. Là. Deux. Euh, ah. Si, si. Euh, non, non, non, parce que t'as ah. chopé aucun. On n'a pas chopé les débris, les plats et les. Ah, les... j'ai oublié tout à l'heure. le moment de, de tout, puis, non, partie, tout le crasquage, là, on aurait dû. Ouais. Tu peux continuer. Ouais. Ah. Ça commence bien. Non. Ah, il y en a trois, il y en a trois. Hein. C'est bien ça. Mais non, ça, ouais, c'est bien. Il n'a plus d'assurance entre eux. Okay. Ah, Vas-y, les deux d'un pays. Les deux, les deux. Oh, oh là là, les deux. Alors, derrière ouais, ou... ouais. Il a est Non, oh. il c'est obligé de le jeter le dé. Non, je peux m'arrêter ah oui, là pas pas je peux Et pas s'arrêter. s'il s'arrête là, en plus, il bloque. M'arrêter ici itoto. et bloquer tout oh, le et bloquer, et bloquer à 1. Ça se fait ça Regarde, ouais. ça, ouais. ça se et fait ça. C'est bien, c'est que dans cette partie, on n'aura pas arrêté de se bloquer la gueule. Ouais, c'est ça le jeu. Est-ce que vous avez vu l'enculé là Est-ce que vous avez vu le grand-père ah. Là, en <rire> fait, là, là, ouais. je passe. Je baisse la fenêtre et je fais. Ça va tu... tu vas bien Moi, enfin, j'ai plus de temps, tu sais. <rire> Tu veux mon cric En plus, ce qui est intéressant, c'est que... On démarre en tronc. Ouais. On va peut peut-être pas filmer la fin de la partie, mais on sait déjà que j'ai gagné. Quoi. Oh, oh Oh là là, bah, pas là, là, non, là bump, bump, bump le Non, Je ne peux pas. Ouais, bump moi, histoire que j'avance encore un petit coup, ça ne me dérange pas. Un petit coup de hanche, là. Oh, oui. <rire> c'est vrai que... Oh là là, oh là, là Mais non mon oh gueule merde. Mais ta gueule T'arrêtes pas, pas de faire ça depuis tout à l'heure T'arrêtes pas de faire ça depuis tout à l'heure Oh là là Mais c'est pas possible C'est pas un jeu de course en fait, c'est un, de... ouais. un jeu de... C'est un jeu de simulation de ton désagazon, quoi. Oh mon dieu <rire> Fait du bruit, ça fait la fumée, mais ça, va... ça avance pas vite, hein. Oh la là la... Là là. Comme ça, je change de pneu. tu vas au stand Bah oui, parce que moi j'avais des pneus secs. Ah, t'étais en pneus secs. oui Pourquoi t'as des pneus Bon, est-ce que la Bentley. Tu fermerais pas ta gueule un peu, toi Allez, bon, allez, on y va. Tu vas, mais t'as peur. Vas-y, un un peu les J'y vais, mais j'ai peur. Ça passe Ah non, je me prends. Un oh, schmeur Ah cool. je meurt, ça. Euh, Oui. Gaz. Yes. Hein yes. okay. Non. non. Oh. Il a toujours pas compris le jeu. Mais si j'ai compris, mais euh, <rire> Il faut que je, visualise. Gueule, gueule, faut je visualise moi. Il faut que je mette les dés, que je vois, que j'analyse le truc. Avec mon, mon petit cerveau. Mais tu fais quoi pendant que tu joues pas tu fais ta liste de couches, regarde ce Tu penses que... aux nouilles que ce qui va te payer, ce je soir, Et ou... il essaie de nous distinguer, mais on est trop loin. Voilà, C'est clair, que, c est, c est c est clair que, que je prépare, je prépare pas mon tour. C'est clair. Je... Je... Mais parce que j'admire votre incompétence. <rire> ah bon. J'admire votre muse. Peut-être qu'on finira par le voir arriver derrière. Peut-être un jour. <rire> oh, ça se raconte beaucoup. <rire> Allez, continue. -s -s. Non. Pourquoi Parce que quand on arrive à 6 dans le virage, voilà. il se passe là, quoi là, là, là, Voilà, voilà. Là, là, là. On, fait après. on fait une kevinade On fait une kevinade. Bon, c'est pas d'assurance. C'est bon. En ah, même temps, t'as 3. <rire> Pour l'instant, tout va, va bien. bien. Oh, c'est ouais. après Jusque que ça vient fait. Jusque-là, tout va tout bien. Tout va voilà. bon, bon. ah, ah, bien. Ah, ah Le premier Le premier Et deuxième là. Et ça c'est le lancer qui fait transpirer Moi j'ai dit qu'il est hors-tapis, on le relance Ah non, tout à l'heure je suis sorti avec un hors-tapis. Pas de ça les gars. Bien joué. Pas de ça les gars. Bien joué. Allez, c'est à toi de jouer déjà. Allez. Mais ça passe là Avec tout ce brin que vous m'avez mis. Tu peux virer ton truc là, je vois pas la route. Tu sais moi j'ai besoin de visualiser là je pourrais redémarrer, ce tour-ci. Si personne te bloque Oui, bon ça. Euh, là, il a un peu de chance que quelqu'un te bloque. Tu deux fois un, deux. <rire> Mais qu'est-ce que tu fais chier C'est oh, déjà pas mal, c'est tout C'est déjà pas mal, moi je dis que c'est déjà pas mal. Bon. <rire> tu vas faire un all-in, au moins. Ça t'impressionne pas Moi je fais un all-in là-dessus. Yes C'est vrai Ouais, je fais un all-in, moi dessus. C'est vrai Ouais. <rire> On fait un peu de jeu. Ouais, à l'anglaise. Bah, prends ton s'il te plaît. Prends ton D de 4, ah, s'il ah, te ah, plaît. Ouais, tu l'as oublié, ouais. Ouais, oublié, ouais tu l'avais oublié, ouais. <rire> Attends, t'en lances combien, les dés De toute façon, hormis tes dés de frein. Hein <rire> Hormis tes dés de frein. Tu viens de 6 points. Non mais. Mis... Allez. Ah bah oui, oui. Alors maintenant tu peux les remettre comme il faut oh, pour essayer de te de moule, péter la gueule. Bah. Putain, Putain la derrière. <rire> Non. Ah là vraiment de la salope, c'est un ah, putain, mais... le là. niveau il est... Je me pète là. Moi je pense que je vais finir la course en seconde. Non non, je me pète là. C'est long. long. Là tu veux 3... Non, je me pète là. C'est sûr bah, Parce que là c'est pas possible que ce soit 3. 1, 2, 3. Non je freine, je freine. Ah mais c'est pas tu... non, non, c'est oui, Ah, ah le... oui tu vois. c'est plus lourd. Là, tu... là, là c'est le blanc. Ici. 2... De... Bah, tu me pètes au ah, bout, tranquille. Je me pète au bout. C'est bien ça. Non, mais donc, euh, vitesse. on reproduit l'histoire quoi. Le premier tour il passe crème et le deuxième tour c'est vrai ouais, braquage sur le braquage. Ouais, mais c'est nerveux. Ouais, c'est la tente, <rire> je supporte pas la pression. 3 en 3. 3. orange, donc ça va, tu vois. Veux... ça passe crème. Donc tu devrais être en 0 tout court Euh, non, t'es en 3. Toi, Ouais T'es en double 0. Bon, la liste, j'ai fait de l'assurance. Ouais, <rire> bah, il va finir. Sur le chapeau de roue. Voilà, quand même, oh, Trois il virages. Va se frapper, <rire> euh... il, va, il va se braquer comme une voilà. Il va nous faire du pierrot. En oh, plus, il se la raconte, il aller dans ouais, non, laparins, mais il va les lancer un par un. Comme des grosses fiottes. De... Non, 3D T'es <rire> <T 'es rire> sérieux Ah, voilà, quand même. Encore pire, d'accord. Bah ouais J'ai pas besoin de plus, mec. Je vais arriver à vitesse 3, donc le plus rapide de tout le monde. Oh Arrête, ouais, mais t'as pas compris que j'ai pas encore joué moi. Je vais faire un all-in. Allez, ouais, un, un triple. Oh putain, le kiff. Voilà. <rire> ouais, ça nous rend mauvais ce ouais, jeu quand même. Je, viens, allez, ici allez, à, je viens, viens ici à 3 tranquillement. Filé, en ayant révèle. capitalisé des pions pour améliorer mes jets ouais, pour ouais, le virage. Ouais, et euh, tu sais qu'on fait 3 voilà. tours. Hein <rire> tu sais <rire> qu'on fait 3 tours. Tant que j'ai pas gagné, on joue quoi. <rire> Alors là, je repars. Non, moi je. Même pas. C'est pas sur la piste. <rire> 3, 3, 4, okay. Quoi Regardez bien. Tu viens. te foutais de la gueule de Pierre tout à l'heure Ouais, ouais, ouais. Tu te foutais de la gueule euh, de ouais, Pierre ouais, ouais, ouais. Non, mais, non mais attends. Non mais tu es all in du coup, ouais. puisque j'ai all in. Ah oui, oui. Ouais. avec 4D franchement, et avec 3, euh, si je me plante, c'est bon. moi Je fais faire une saloperie, je suis désolé mais.. Ah, qui à moi <rire> C'est pas le PMP <rire> On a la fin du bah, tour. il a deux freins. Bah tu passes pas là. Non mais là de toute façon c'est la fin du tour. Donc là toi tu réapparais. Ah je joue pas là. Oh. Toi tu passes à zéro. Pas Donc euh, ouais, tac tac alors, tac. Voilà. On passe en blanc, non euh, Non, passe en noir, on va passer. Hein. Et voilà. Gaz. Pas un gaz Il reste un gaz. Pas un gaz Non. Bah oh alors. Oh. <rire> oh alors. Oh alors Je comprends pas. Oui. Tu peux faire rouler tes billets je fais... Putain gueule <rire> Il a pas tort. Hein. Hmm. Hey. Voilà, voilà c'est roulé, là. ça vous ça va les mecs ah, Et là, là, là, et là. Okay, okay. On va Il va 5. Bande de losers. C'te même qu'on a dans le... Oh, c'est bizarre. Oh, le p'tit salaud. <rire> c'est ça qui est bon. C'est pas mal, là. Voilà. OK. c'est dessus, à la fin. c'est vil comme vidéo pour quoi, quoi tu la montres. Ou tu mettes un interdit au moins de 18. Ah, ouais, c'est clair. C'est... Oh, carrément vilain. Je m'arrête là, C'est ou... sexy. C <rire> Le mec, jusqu'au bout, <rire> la ah, fais, Le truc qui se à rien! Je là! Oh, je te déteste! Mais si il va pas. Tu vas pas faire ça! Tu joues le podium? Tu vas me laisser dans les fraises? Ouais, J'espère! Allez, all-in! Euh. All ouais, de toute façon, j'ai pas le choix! Non, oh, mais on pour de vrai! Ah bon? Bah oui! Si je veux vous rattraper, les gars! Donc t'es ici à... Ouais. Non J'ai pas fait gaffe... 1, 2, 3... Bim Dans ta face ouais. Alors, vas-y, tu peux refaire... Donc t'étais à 1... Non, j'étais à 2... Ouais, ah oui, c'est ici, ici que t'es à 1... C'est ici que t'es à 1... Ouais, c'est ça... C'est là que je pète... C'est là que je pète, c'est là que je pète... Ouais. Ouais. Moi, les virages, c'est pas mon truc... <rire> <Voilà>. <rire> Donc t'es à vitesse 1... <rire> ouais, tu sais, le mec... Il va dans une écurie pour signer... Alors, vous êtes bon, Ça va les virages, les virages, c'est pas mon truc Il <rire> y a des bons freins sur Hotmail euh, Par contre, t'as lancé pas les, les virages, c'est pas mon truc Ah, ah. ok, d'accord, bah on signe <rire> deux, deux, <quatre. rire> Cinq, Je disais, il y a 45 minutes, la fanfaronnade du premier tour... Oh, ouais, ça je... pas... n'a pas... rien à voir On est d'accord ah, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il qu fait le vieux sage Ça y est, il revient avec sa Bentley ah nous voilà. So ouais. british. Ouais mais je me suis tellement braqué que... Allez papy, c'est le moment ouais, là. Ouais j'arrive. T'as ta victoire dans ouais, les mains. Ouais. Euh... Ouais, j'y crois plus là, ça y est, j'y crois non, plus. Non, non, mais je parle à Kevinou ah, là, Pardon. Ah non, tu le bump là. Ok. <rire> bah, okay. La rouge. <rire> Alors, euh, arrête. La rouge, <rire> elle ah, est sortie. Pourquoi tu la remets sur le terrain Bah parce qu'elle est euh, en elle zéro. Est à zéro. Donc elle revient à la fin du tour, elle revient... Euh... T'auras pas les cordes. Bah non, surtout je vais jouer dernier. Et ouais. 4, 3, 2, tu, tu <rire> Thomas, tu 8 ah <rire> mètres 5, mmh. 6 <rire> gaz. Pas qu'un gaz Non, oh, C'est pas suffisant. Tu passes pas la ligne oh, C'est triste. Tu passes pas la ligne Ouais, c'est ouais. con, c'est con. Hein c'est con, c'était ça. Attends juste, juste, je voudrais juste dire que, que si là tu te rates, ah <rire> là c'est la, je, je, je gagne la la, la, la course à, à deux tout. à l'heure. non attends. Tout. Mais oui, oui, oui. Putain, on est là pour jouer là. Pour vous faire niquer, sinon l'autre il va me casser les couilles pendant <rire> 10 ans. Alors c'est bon. Non, mais je t'ai battu. Allez. Moins. Ouais, c'est bon, il est mort. Je t'ai battu avec le pouvoir, alors <rire> il est mort, Et il est cuit. Oh non! Oh le vilain! Ah, il ne le fera pas. Et il se braque. Il, il, il va péter, il va péter, il va péter! Merde! C'est beau, hein? Alors, beau. Ah là là! Je sais pas si c'est beau, je trouve ça moche. T'as <rire> pas dit beau. Bon, non, mais c'est sale ça. C'est vrai, j'aime vous. Il y a gagné. Il a gagné parce que même si j'arrive à 6 derrière, soit je suis à 6 ici, soit je suis à 6 là, il est à la corde, il a gagné. Attends, tu le Si je le bump, bah, bah, si si je le bump il gagne, ah, oui. ouais. donc il a gagné. Thomas... Bah, C'est juste pour dire qu'il a gagné. Bon. On a dit 3 ici. Ouais. Alors, voilà, même, je suis content, ça va. Non faut que t'arrives ici à 5. <rire> non, ici à 4, 5. 3, 2. Ouais. si, comme ça tu joues avant lui et tu peux le cramer. C'est pour jouer avant moi. Tu me dis ça. Pour la deuxième place ouais, Ah là, putain Mais attends, allez, je réfléchis. Oh, tu fait, je être oh, pas. Ah oui, il va falloir qu'on change les. Ah d'accord ah, C'est des pet shops oh, Tu aussi. collectionnes les petchops Non C'est vrai C'était premiers pet shop Je pas au lit. Bien sûr, ah, je vais à Oli. Voilà des choses à grignoter, oh bah, euh, à boire. Euh. Allez, les gars. Salut. Pas bon mal. Salut. Cinq Tu l'as fait ouais, Tu vois, tu l'as fait. Juste ce que je fait. Oh, c'est vrai Elle ouais. est gavée de pièces. Tu fais le dernier tour sans, sans, sans les yeux, c'est sûr. <rire> bon, Et bah, moi, moi, je vais aller faire les courses. Je crois que je vais aller faire les courses. J'ai vu les voitures. Ouais, t'as vu que c'est les voitures que j'ai peintes hier Oui, mais je les ai vues sur, le... sur les... dans ton bureau. Bah oui, oui c'est ceux-là, chérie, c'est ouais. ceux-là. Non, non, non, non, non. Attendez, il y a le vieux qui joue. Bah ouais, je peux plus jouer. Il est bloqué dans le. Ça y est, le... t'as fini ouais, ouais, ouais. On peut y aller Ouais. Oui. Mais en fait, t'as la voiture balai, toi Ouais, c'est ça. Non, mais c'est <rire> exactement ça. Voilà. Ça, en fait, c'est pas très sympa. Ah oh ouais, non, c'est la honte totale. T'es parti en deuxième position en plus C'est la honte totale. Combi mais combien de temps il va te falloir pour euh... faut qu'on en refasse une je, non je vais arrêter je vais me mettre au vélo non, ouais. je vais jouer à flamme Rouge est-ce que peut-être <rire> est-ce que peut-être tu veux en faire une tout seul je crois. <rire> il n'y a pas une simule sur euh, sur appli au in ou pas oh j'ai honte après vous voulez une technique pour vraiment après, vous... Je suis la orange moi. Vous, vous jouez avant Pierre et vous le bloquez, vous le mettez là. Moi je suis la orange. <rire> à vitesse 5. Donc en fait j'ai décidé de laisser Kevin gagner parce que... Oh, oh, il oh, ment comme celui qui nous a dit. père est un menteur moi. et ça c'est... ça Non parce que ça c'est triste. En fait j'ai déjà gagné la partie d'avant. de que tu le vois Moi je l'ai toujours je gagné suis dit, les, les trop, débutants c'est trop. Non j'ai pas gagné. <rire> Qu'est-ce qu'il fait ben On se demande tous depuis à peu près une heure. On euh, s'ennuie, moi je, je fais une balade. Ouais mais... Il voilà. ah. est en train de lancer plein de trucs. Ça y est, 5. Allez, c'est le moment. N'empêche que je peux terminer dernier. Oui. Allez Toto, ça va bon. Ça va bon ouais. Bon, ouais, tu bah, Moi je Kevin. non mais moi je joue mais, mais tu, euh, je non, mais te, tu peux te planter aussi. Non mais il suffit juste que je lance un et puis c'est bon. rigolo. vas-y, elle offre. Allez, bon. Rigolo, <rire> bon. OK. Voilà, Kevin a gagné. Attends, il y a des. Respectez-moi. 4 3. 4 3. 2. Mais c'est où l'arrivée en fait C'est Là aussi. Où Là. Oh, il y a des amis. C'est là, 2. Bon. Et si c'est le... pareil. Bah, pareil. pareil que l'arrivée en fait dans un C'est la même ligne, ma chérie. Ah OK. Hmm. Oh, pas pas 3, 4, plaît trop. Ça me plaît trop. Ça me plaît trop. Ça me plaît trop. Ça me fait un. Ça Ça en fait une. Ça en Ça Euh, pourquoi c'est blanc en fait Parce ça que en fait c'est un truc où il prend pas des voilà. difficultés. Il <rire> n'y a rien <rire> <rire> qui se passe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> <C 'est> bon, Oh <rire> <rire> <rire> Bon. la, manipulé. Boum Il y aller ça quoi. En même temps, t'as la voiture rouge, ça va plus vite. Je m'en suis même pas servi. Hein. <rire> Alors, est-ce qu'on reparle du jeton violet devant ma femme et ma fille Non, non, non, non. Non, on en reparle pas. Allez. Non, mais il y, y a des traces. Alors traces, en fait, tu vois, Callio sera en fait, plus grand pour fait, aller regarder les vidéos. Voilà. En <rire> fait, Et on lui montrera qui est vraiment Thomas. <rire> Attends, je vais t'expliquer. Okay. Parce qu'il a l'air gentil, Thomas. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Mais, hein mais non. En fait, ouais, mais en en fait, non. fait il vraiment très très y a méchante. des mots qu'on peut pas utiliser. Mais les Et ben, en fait, il avait un jeton violet qui lui permettait, si jamais il avait un accident, de dire j'ai pas d'accident. Ben ouais. Et en fait, ouais. parce qu'il faut tout raconter hein, pendant toute la partie, il a dit. C'est comme Perlin Papin. Voilà. Tu vois. La baguette La baguette magique. Et tout le long, il a dit moi jamais je me sers de ce. Ça, tu vois, et il ça. a eu un accident, et il a fait quoi Je me serre de truc <rire> Comme un vieux trait. Euh... Les autres ils en ont pas... C'est laid, hein. Ouais, T'arrives pas. pas. Mais j'ai quoi C'est moi, ouais, la si question maintenant. Quand le papy aura fini oh, si le faire ce qu'il a à faire... Après, si tu joues vraiment le pourri, tu peux t'arrêter. Quand le papy aura... Ça, il peut pas te prendre. Non... Bah si, si tu joues la troisième. Les filles sont arrivées, on joue la ligne. Donc all-in Non mais je ouais, suis fini si. 4ème. Moi je dis all-in. Ouais mais je, vous me connaissez, je vais me vautrer là. <rire> ah, non, <rire> dans le rouge. Ouais, là ça. normalement, dans le, le truc le plus pourri, ah, non, là c'est rouge, bah ouais, 5 ouais, dans ouais, le non, rouge. Non mais là, là ça, ça serait beau. Enfin je veux dire, là tu fais all-in, ça passe mec. Postérité. Passe rien, Postérité euh, tu vas me... que dalle, Postérité. tu vas quand même gagner. Bah non. Ouais. Mais, non mais c'est pas grave, c'est pas le problème, je m'en fiche. Je vous donnerai pas ce plaisir. Je refuse de vous donner ce play. Oh, tu joues petit, <rire> oh, tu joues petit. Ouais, regarde, Ça commence. regarde, mais... regarde. Non ah, Mais non, mais tu vas ouais. faire ça, oh, c'est laid ah, ben là, Je paye, je paye, je paye. Ah, pas, pas pour tu ça. Paye. Ouais, ouais, ah, tu payes, ta Vélini. tu payes ta là Oh il a pas... Je suis cap en plus. Je suis cap de me braquer. S'il fait 3. Oh, il cassé, il cassé. Non, il a pas cassé il patte. pas cassé. Cassé tes vous Taisez-vous Il cassé. Il était cassé, ah, il non, était non, sur ça. ton pion. Ah, non mais alors c'est je mourir ici. Non mais là, l'injustice. Voilà, eh, je crois que vous Vous aujourd'hui, on a eu droit à tout, tout. C'est moi, c'est le pion. C'est maintenant. Il est nul ce jour. Attends. C'était tout tout au dé. C'est maintenant mais c'est maintenant mais alors le cassé ah, c'est pas ça, toi là. Ah non, mais le cassé que t'as fait, mais il était cassé. Il était sur ton ton pourri là. Attends, je ah, montre aux gens. Il y avait un truc comme ça et c'était posé comme ça. Et ça, c'est cassé. Ah, ah, ouais, cassé. cassé D'accord, ok, c'est pas cassé. c'est cassé. Ça, non, c'est plus de 45 degrés. C'est quand on ne peut pas lire le... ah, non, la euh, valeur ça, non, parce qu'il y a non, deux non, valeurs proposées. Arrête, ça fasse Arrête, oh, mais elle va aller sur YouTube cette vidéo. Il y a des milliers de personnes qui vont. Il y en a des choses à censurer, je vais te dire. Il y en a des choses à censurer. Un minimum de respect pour toi-même quoi <rire> les gars De toute façon l'important c'est que j'ai gagné. l'important c'est que Thomas trois. se soit révélé. Oh là là. Non mais on sait qui est trois Thomas. Trois attends, non. attends, mon coeur, parce qu'il faut que j'accélère. Non non, non le monde entier sera Quatre, qui est Thomas. 5 6. <rire> gaz. Ah il faut se pomper. Pauline Caca! Du début de la partie. Bah oui, tu oui. As oui. Racontes, mais en fait, as rien. Bah oui. C'est ça qu'on veut voir. Tiens, il nous a fait une partie. C'est toi qui euh, les lances? Du troisième âge, quoi. C'est toi qui les lance oui. Ouais. Allez, tiens, ma puce. Alors, tu toi, les lances sur le tapis, pas. là. Et tu fais trois points d'exclamation comme ouais, ça. Ouais, là, c'est ce qu'il faut faire. Là, tu penses que tu peux relancer il était sur la feuille là ah oui oui il était incliné et, sur la et ouais et en passant je fais nit oh. nit et là pour te doubler je mets mon clignotant oh, toulou toulou oui j'ai gagné mon... mon... j'ai fait 3 troisième c'était très moche comme partie oui. Non, c'était une, une bonne partie. Non, mais l'important, c'est de s'amuser. Oh, c'est beau oh, ce je vient chou. de dire, ouais. ma chupinette. L'important, c'est de s'amuser. Et là, tout à fait, sera le mot de la fin. Qui s'amusait ben. <rire> <rire> Qui s'amusait ici <rire>